M'a dit, voilà, tu tiens, le, tu tiens le timing. Et tu le fais tenir aux autres. Et, et, oui. Donc, bienvenue, on est absolument ravis de vous accueillir ici. Euh, toute l'équipe Priora, alors, et pas au grand complet, on vous montrera tout à l'heure les petites photos des uns et des autres. Et surtout, on voulait remercier euh, notre collègue d'Aura en Entreprise, euh, Caroline siwick qui, euh, qui est partenaire pour, dans cette organisation, et puis sur d'autres soirées débats. Et puis Aurélien et Minet qui représente l'équipe de, de l'UCLI Annecy, un magnifique campus. Je ne sais pas si vous le, le connaissiez avant, mais euh, voilà, on est, euh, on est accueillis dans un endroit merveilleux. Merci Aurélien. Si tu veux nous... Ah oui, j'en profite. Voilà. <rire> <rire> Bienvenue à tous. Euh, effectivement, c'est un, un nouveau campus. On est là depuis deux ans. Euh, Peut-être tout à l'heure, je ne sais pas si on aura un moment, mais si on a qui souhaite qu'on fasse un tour, on pourra le l'envisager. On a deux programmes de formation de la faculté de droit qui est sur ce campus qui propose une licence à, des, à presque 200 étudiants d'ailleurs. Et puis on a un bachelor in business en management qui est un programme sur, sur trois ans avec des étudiants, alors qui plusieurs spécialisations et l'année prochaine on en aura une en entrepreneuriat développement des affaires, en marketing communication digitale. Euh, et puis en euh, métier du luxe, métier du luxe et d'excellence, et ce sont mmh. des étudiants qui sont en alternance, ils font pas mal de stages, pas mal de choses, je vous le dis, parce que les entreprises sont parfois intéressées aussi pour, pour travailler avec les établissements euh, là-dessus. L'ESDES, euh, <coughs> l'école de management, et qui appartient à l'UCLI, alors c'est peut-être la transition, parce qu'on on, on, m'a dit d'être très court, j'ai une gardienne du temps, mais... Bon, nous quand on est arrivé là, vous voyez maintenant dans le paysage de l'enseignement supérieur, il y a l'université évidemment de savoie -Mont Blanc avec qui on, on travaille, qui est, est connue évidemment ici. Et puis il y a, il y a plein d'acteurs euh, euh, privés. Euh, on est privé nous aussi, mais on est une association. Et je me rends compte au, au travers peut-être le thème et la raison d'être que vous allez aborder aujourd'hui que ça fait une très grosse différence euh, pour nous. Parce qu'on est une association à but non euh, lucratif. Ça euh, donc en tant qu'agence économique de la région, agence économique, on est une association à euh, but non lucratif et on est financé en partie par la région et en partie par le département. Et on a pour objectif effectivement d'accompagner les industries et les services à l'industrie dans leurs projets, euh, leurs besoins de développement, quels euh, qu'ils soient. Et c'est vrai que c'était donc naturel pour nous, même si on arrive sur la fin du projet, euh, d'apporter notre contribution finalement au projet Priora et euh, de mettre en valeur l'outil. Le travail qui a été fait par les enseignants chercheurs de l'Université catholique de Lyon et les entreprises euh, qui ont contribué, en l'occurrence, on, on peut trop, euh, qui aura contribué aujourd'hui en Haute-Savoie euh, sur euh, une partie euh, des propositions. Je merci Carole. Ah, C'est <rire> parfait et merci à Aura Entreprise qui a vraiment été euh, et qui est toujours euh, un, un soutien, euh, un soutien euh, sur le territoire. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Aura, Alors, qui est aussi un soutien du campus, parce que si ouais. on est là, c'est aussi grâce à la région, grâce à quelques mécènes aussi, Je crois, qui nous ont soutenus pour nous implanter sur le territoire. Merci Aurélien. Merci. Donc là, vous voyez euh, une petite, un petit récapitulatif des chercheurs, ce qui me permet de, de vous présenter le partenariat euh, qui permet de travailler sur cette très belle thématique de l'engagement euh, responsable des entreprises, euh, sur le territoire. Alors, Rhône-Alpes, mais plutôt Aura, on va dire. Hein. Le programme a été initié en Rhône-Alpes, mais évidemment, nous aimons aussi les Auvergnats. Euh, voilà l'équipe de, des 25 enseignants-chercheurs de l'UCLI, de l'unité de recherche Confluence Sciences et Humanités, des AEH, euh, avec une, une illustre représentante Céline qui vous parlera de raison d'être avec Nathalie et Juliette, et puis du CIEDEL avec un, avec un, un futur euh, prix euh, qui nous permettra de monter les marches, peut-être avec euh, une vidéo que nous ferons à l'occasion des, des soirées débat. Donc euh, le, le CEDEL, euh, vous avez le logo en bas. Euh, voilà, nous allons zoomer aujourd'hui plus particulièrement sur la raison d'être. Mais finalement, pourquoi ce sujet de la responsabilité sociétale des entreprises pour les organisations euh, nous interpelle-t-elle Alors vous avez là quelques chiffres. Euh, 91 « 91% des citoyens sont favorables à l'engagement des entreprises face aux enjeux sociétaux. 77% des salariés souhaitent que leur organisation s'engage pour devenir une société à mission. » Alors ces, valeurs, ces données, hein, elles sont issues d'un sondage euh, BVA qui date de 2022, donc euh, on est quand même au cœur du sujet. Et puis euh, un dernier chiffre, 24% des PME ont formalisé leur action RSE, c'est une étude Goodwill Management de 2021. J'imagine qu'en 2022, voire en 2023, ce chiffre va augmenter. Alors, le projet Priora s'inscrit complètement dans ces défis euh, avec les valeurs euh, qu'Aurélien qu a rappelées tout à l'heure. On est bien dans cette problématique, dans ce projet, au service du bien commun. Alors, ce projet, il a été euh, monté en coopération avec Aura, avec la région Rhône-Alpes de l'époque, euh, par le biais d'un cofinancement euh, européen, issu du Fonds européen pour le développement régional. Il euh, est là pour développer, co-construire avec des TPE, PME de la région. Vous avez ici euh, les sept thématiques que je vais reprendre, hein, et aujourd'hui on va on va vraiment euh, s'apesantir euh, sur la raison d'être, mais voilà les sept thématiques qu'on a voulu représenter euh, sous la forme de trois grandes questions. La première thématique, raison d'être, qui finalement répond à la question pourquoi notre organisation existe-t-elle. Les trois thématiques suivantes, management de l'erreur, vulnérabilité des salariés et engagement des salariés dans la RSE, qui vient s'inclure dans ce deuxième cercle euh, qui correspond à la question comment sommes-nous engagés dans notre organisation hein, On voit qu'on commence à prendre... De la, de, la hauteur, enfin de la hauteur de, de l'espace de Et puis, troisième question, que fait notre organisation pour répondre aux enjeux sociétaux Et là, trois les trois thématiques suivantes, les trois dernières. Euh, les deux thématiques sur les partenariats avec action environnementale et innovation sociale et territoriale. Et puis, formalisation juridique des pratiques responsables. Alors, c'est cette thématique. Euh, on les a balayées, on a travaillé euh, dessus euh, à trois chercheurs, hein, vous avez vu l'équipe tout à l'heure, et puis trois entreprises partenaires qui étaient vraiment volontaires et engagées sur une thématique en particulier. D'où les 21 entreprises partenaires. Et là, vous voyez les logos. Donc, euh, nous avons Tracartis, Merci beaucoup euh, pour votre présence. Euh, vous voyez, elles sont, euh, elles sont toutes représentées ici. Nos 25 chercheurs dont vous avez vu la tête tout à l'heure nos trois partenaires, et puis quand même plus de 210 entretiens, parce qu'on parle aujourd'hui de recherche-action coopérative, ce n'est pas un chercheur qui est installé derrière son bureau, qui fait de la biblio et qui va travailler sur un concept pour rédiger un article. Non, là on est vraiment dans la recherche-action sur le terrain, donc coopérative, avec des chercheurs qui vont rencontrer des acteurs du territoire et qui vont, sur une thématique, réfléchir à des outils, des méthodes, des concepts qui vont pouvoir être directement opérationnels. Et vous allez le voir euh, illustré dans, dans très peu de temps. Donc on commence par des entretiens de tous les collaborateurs de l'entreprise. Ça peut être le manager, ça peut être la psychologue euh, du travail, ça peut être euh, la femme euh, de ménage, ça peut être euh, la salariée qui est dans la bibliothèque ou bien qui s'occupe des enfants dans un centre médico-social. On a vraiment essayé de balayer l'ensemble de la population, de, de, de l'organisation avec laquelle on travaillait, pour pouvoir commencer à appréhender la thématique par le travail de tous les jours. Et puis, après ces entretiens, on a organisé des ateliers. Un premier atelier pour bah, partager ce qu'on avait pu observer, avoir le sentiment des représentants qui étaient là autour de la table, et commencer à travailler ensemble sur un plan d'action. Et puis un deuxième atelier, c'est pour ça qu'il y en a une vingtaine, un deuxième atelier où certains, ont, euh, certains ateliers ont regroupé euh, les entreprises de la thématique, d'autres ateliers étaient faits individuellement, hein, chaque chercheur avait sa propre méthodologie, pour voir un petit peu ce que donnait ce plan d'action, euh, s'il y avait eu des difficultés, qu'est-ce qu'elles que, que, que, qu qu étaient, et s'il avait d'autres idées, si ses représentants avaient d'autres idées pour alimenter euh, ces différentes actions. Alors, ensuite, euh, on en est à l'étape aujourd'hui de valoriser tout ce qui a été fait avec les entreprises, et puis en échangeant avec les uns, avec les autres, avec les entreprises avec lesquelles on a travaillé, en essayant de promouvoir les différents outils qui ont été mis en place, eh bien, on s'est rendu compte que ce n'était pas évident de se lancer dans une démarche RSE. Ici, on zoome sur cette thématique, mais finalement, ça peut, être, ça, peut, ça peut répondre à, à d'autres éléments. Et donc, en écoutant les uns et les autres, Céline et moi avons mis, en, avons mis sur papier, on va dire, un petit schéma pour guider ceux qui étaient un peu perdus dans la démarche RSE. Alors, euh, je vous le présente ici. Hein, on pourra évidemment discuter plus tard de, de sa robustesse. Euh, vous pourrez le tester, puis nous faire des retours. Ce serait extrêmement intéressant. Donc, on part d'un état des lieux, parce que vous êtes tous des monsieur ou des Madame Jourdain, et je suis à peu près persuadée que vous avez tous dans votre entreprise une démarche RSE que vous avez engagée, mais peut-être qu'elle ne s'appelle pas RSE. Donc on commence par un état des lieux, vous pouvez suivre les différentes questions de l'ISO 26000 euh, et vous dire, bah, ça on le fait déjà, ou bien ça on ne le fait pas, mais finalement on avait envie de le mettre en place, c'est la bonne occasion. Après cet état des lieux qui permet de découvrir un peu où vous en êtes, on va passer à la deuxième étape qui est réaliser l'autodiagnostic. Alors je crois que vous avez tous devant vous le petit flyer sur l'outil d'autodiagnostic. Oui. Euh, cet outil d'autodiagnostic va vous permettre de vous positionner sur les sept thématiques de Priora, celles sur lesquelles nous avons travaillé avec les entreprises et qui, sont, euh, qui ont été formulées de manière très opérationnelle. Après cet outil d'autodiagnostic, vous récupérez une data visualisation qui vous permet de détecter vos points d'amélioration. On va passer à l'étape de fiches repères. Je vous les présentera tout à l'heure. Ces fiches repères, elles vont vous expliquer, où ben, je vous ai parlé de vulnérabilité des salariés, pourquoi on prend en compte la vulnérabilité des salariés dans l'entreprise. Et puis, comment on le fait. Donc voilà, des fiches repères qui sur chaque thématique vous expliquent le pourquoi du comment de la thématique et qui vous permet de façon individuelle ou collective dans l'entreprise, d'évoluer et, euh, et d'avancer sur, euh, sur cette thématique. Ensuite, en collectif, hein, on, vous verrez, euh, ça, ça a de la valeur de travailler en collectif sur la RSE. On pourra effectivement approfondir un petit peu, bah, construire quelques indicateurs. Alors, je vous rassure, hein, moi, j'ai beaucoup travaillé en qualité, santé, sécurité, environnement. Les indicateurs, c'est intéressant, il ne faut pas que ça tue les indicateurs. Hein. Euh, il faut les choisir avec parcimonie, et surtout, ne pas perdre celui qui va suivre les indicateurs dans un grand fichier Excel où il y a tout un tas de choses à faire. Il faut prendre vraiment ceux qui sont les plus opérationnels. Et enfin, eh bien, quand vous aurez rempli votre outil d'autodiagnostic, que vous aurez pu travailler sur les fiches repères qu'on aura pu vous partager, on aura grand plaisir à vous inviter au Challenge Priora du 5 décembre, qui vous permettra de rencontrer des entreprises de voir quelques extraits de témoignages qui peut-être vous éclaireront sur telle ou telle thématique, et puis surtout, si vous vous retrouvez au top euh, d'une des thématiques, et eh bien euh, d'être valorisé euh, en recevant un, un prix euh, à cette occasion. Je vais arrêter de parler, je vais vous laisser attaquer la raison d'être. Pardon oui Non rien, pardon. Euh, à la raison d'être. On est comme un vieux couple avec Céline en des <rire> comme ça. <rire> voilà. Euh, Bien, je donc donc je vais laisser prix. la parole. Je m'excuse, j'ai pas Il y a un prix, c'est ça Exactement, il y a un et prix par thématique et puis il y aura certainement un prix spécial du jury. <rire> voilà, et quand est-ce des... que vous faites ça Le 5 décembre 2023 ah, okay. à Saint-Paul. Et euh, voilà, vous, vous l'avez sur votre petite plaquette, mais on aura grand plaisir à vous le recommuniquer si, euh, si ça vous intéresse. A eu sa parole on est un vieux couple, un <rire> oui mais le colloque on dira après. après. Ah, D'accord, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup tu as eu l'occasion de te présenter qui est pilote et qui intervient aussi sur une thématique, sur la vulnérabilité et qu'on a de la chance d'avoir pour, voilà, pour conduire ce projet. Effectivement, on travaille beaucoup toutes les deux et on est comme un vieux couple. Donc moi, je suis très heureuse d'être parmi vous, effectivement, pour parler de la raison d'être. Euh, je voudrais, euh, bah, Nathalie, tu vas te présenter aussi euh, donc, euh, dans, dans notre équipe sur la raison d'être. Voilà, merci Céline. Donc, bonsoir à tous. Effectivement, euh, bah pareil, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir. Donc, je suis effectivement Nathalie Tessier et je suis donc dans le pôle des chercheurs. Euh, nous avons donc mené les entretiens au sein des entreprises. Et effectivement, alors on a fait un petit peu de biographie, mais pas trop. Je plaisante, mais on est vraiment sur de la recherche opérationnelle. On a beaucoup travaillé avec les entreprises. On va vous en parler un petit peu tout à l'heure, mais il y a eu beaucoup d'allers-retours. On s'est rencontrés une première fois, on a fait des entretiens, on s'est revus, on a fait des, entre... des ateliers intra-entreprise et puis inter-entreprise. Donc, il y a vraiment eu du mouvement avec les entreprises. Et effectivement, on a travaillé à euh, bah, plusieurs têtes hein, sur le projet. Hein. Il n'y avait pas les chercheurs d'un côté, euh, Céline de l'autre. Donc, c'est vraiment un travail collaboratif, tant sur l'aspect de la recherche que sur la manière de fonctionner sur ce projet-là. Et sur notre thématique, il y a Benjamin aussi qui a travaillé, oui. donc euh, Juliette et toute son équipe de, de Pragertis a eu l'occasion de les rencontrer et puis avec euh, les autres entreprises qui faisaient partie de notre thématique, il y en avait donc euh, trois autres et on aura l'occasion d'en parler un tout petit peu. Je voudrais signaler qu'il y a Christophe Ponce aussi qui est responsable oui. des projets européens, euh, qui fait qu'on est là aujourd'hui, donc euh, merci beaucoup Christophe et puis il y a Gaëlle que vous avez dû croiser, euh, voilà. Euh, alors, on, va, on a un temps qui est compté parce que ce, ce qu'on propose, c'est en, en, en trois parties en quelque sorte. Là, on va vous faire un peu des apports et puis après, on aura le témoignage de Juliette qui faisait partie du projet Priora. Et puis après, il y aura un temps d'atelier où on va vous proposer d'expérimenter euh, un outil et puis vous allez pouvoir surtout échanger entre vous. Alors... Euh, moi, je suis absolument passionnée par la question de la raison d'être. Ça fait 20 ans que je travaille dessus, euh, euh, au départ pas avec des entreprises, parce que c'est quelque chose qui est assez récent, on va le voir. Donc, je vais essayer de tenir dans un temps court avec Nathalie. Euh, et donc, normalement, on a 15 minutes. Donc, Virginie, tu vois le timing C'est parfait. Alors, euh, on pouvait vous poser ces questions-là, euh, mais vous n'allez pas forcément y répondre. Mais regardez pour vous, euh, pour quelles raisons vous souhaiteriez formuler ou communiquer euh, sur votre raison d'être, euh, même si vous ne l'avez pas encore fait, vous avez euh, cinq possibilités. Gardez ça en tête pour vous. Donc, vous avez suivre la mode, euh, mieux incarner mes convictions, répondre à des enjeux de développement, chiffre d'affaires, transmission de l'entreprise, euh, reprise d'une entreprise. Euh, le point 4, renforcer mon image, par exemple la marque employeur ou même la marque euh, tout court vis-à-vis -vis des clients. Ou donner un cadre à une stratégie plus durable liée à la RSE. Je vous laisse réfléchir. Et euh, en fait, quelle que soit la réponse que vous avez. On va peut-être s'asseoir, Nathalie, parce que je suis une <rire> mamie maintenant, j'ai 50 ans. <rire> je reste pas le longtemps debout. Donc, euh, donc voilà, en fait, toute, toute, quelle que soit la, la, la, votre, votre réponse, vous avez juste. Parce que vous êtes dans le sens de l'histoire, parce que les entreprises aujourd'hui, elles s'intéressent vraiment à ces questions-là. Et, euh, et euh, c'est plus la question du pourquoi il faut le faire, c'est plutôt la question du comment. Et euh, c'est comment est-ce que les entreprises, avec leurs dirigeants, leurs dirigeantes, peuvent accélérer la transformation des territoires euh, euh, face aux enjeux sociaux, sociétaux, et écologiques et environnementaux, parce que nous, on est convaincus aussi que ce sont les PME, les TPE de nos territoires qui peuvent avoir un impact positif et aussi réfléchir à réduire leur impact négatif. Donc, avant, il y avait beaucoup les associations, les ONG qui travaillaient sur ces questions-là. C'était plutôt avec ces acteurs que je travaillais, mais en fait, on se rend compte que ce n'est pas suffisant. Et donc, les entreprises, euh, sont les acteurs qui sont capables d'identifier les enjeux sur leur territoire et qui ont les moyens et les modèles économiques aussi de trouver euh, des solutions qui sont viables pour y répondre. Donc pour nous c'est extrêmement important et le projet Priora, on est là aussi pour ça, pas uniquement sur la raison d'être. Et en fait, on voudrait euh, vous citer euh, euh, Emery Jaquilla, qui est un peu un leader charismatique hein, sur la question de l'entreprise à mission, la société à mission qui est euh, au sein de la communauté des entreprises à mission, et on voudrait s'approprier, en fait, euh, sa vision de la RSE. Et pour lui, ça veut dire redonner du sens à l'entreprise. Alors, avec Benjamin, on a de grandes discussions sur cette question-là de la raison d'être. Est-ce que, euh, finalement, est, est, l'entreprise, initialement, c'était son rôle, en fait, d'agir pour son territoire Donc, euh, euh, on, on est, euh, maintenant, on a une loi qui définit, euh, qui définit ça. Alors, on va, on va juste... On va juste faire un petit point loi, rapide, parce que c'est quand même important. En fait, je pense que vous devez le savoir, l'objet le, social qui décrivait un peu à quoi servait une entreprise, ça date de plus de 200 ans. C'est le code civil Napoléon, en 1804, qui a fixé dans l'article 1833, 1833 pardon, oui, euh, que, en fait, l'objet social d'une entreprise euh, c'est euh, euh, des personnes qui se, qui se réunissent dans leur intérêt. Ça ne voulait pas dire qu'ils ne pouvaient pas se préoccuper des enjeux sociaux, sociétaux. Euh, dans, le même, dans le même temps, on avait un économiste, Jean-Baptiste Say, en 1927, qui disait « comme les ressources naturelles sont gratuites, elles sont illimitées ». Vous voyez un peu le cocktail euh, Bon, on a commencé à réaliser dans les années 70, qu'il y avait des limites planétaires. Et en France, on a légiféré. Euh, la loi Pacte est passée en 2019. Vous me direz, on a un peu de retard, mais en même temps, on peut être fier en France, parce qu'on est le premier pays, en fait, à avoir légiféré, à avoir inclus ces questions d'enjeux de, sociaux sociétaux dans le droit positif. Donc, cocorico. <rire> Et simplement, pour préciser un petit peu euh, ce que dit la loi Pacte, en fait, vous regardez l'article euh, 1833 du Code civil, dit bien la société gérée dans son intérêt social, dans l'intérêt de ses associés, mais on rajoute en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Et ça, c'est obligatoire pour toutes les entreprises. Ça veut dire que ce n'est pas limité aux plus de 250 salariés. Pour les entreprises de plus de 250 salariés, il y a bien sûr des obligations avec euh, les rapports ESG, etc., etc., je crois qu'il y, euh, y a des entreprises ici qui ont des engagements à tenir. Alors nous, on n'est plus sur les PME, TPE, mais c'est intéressant de voir comment est-ce qu'elles sont déjà contraintes, parce que la loi, elle a toujours un petit peu de retard, mais ça va venir. Et euh, donc, euh, euh, pour l'instant, pour les entreprises de moins de 250 salariés, la question, c'est que, en fait, il n'y a pas beaucoup d'indications. Le législateur a laissé libre l'entreprise de voir quels étaient les enjeux sur son territoire, qu'elle voulait adresser c'est pour ça que c'est un peu compliqué parfois pour les entreprises de s'y retrouver par où il faut aller. Donc, nous, on a, nous, on a, on a une, une vision c'est que la RSE, c'est vraiment de redonner un sens et un rôle à l'entreprise vis-à-vis des enjeux sociaux, euh, environnementaux et sociétaux de son territoire. Et donc, euh, c'est pas rien quand même de le mettre obligatoire. Et ça, souvent, on l'oublie. Euh, par, rapport à ce, par rapport à la question de la raison d'être et, et de la société à mission. Je vais aller assez vite sur la raison d'être et, et la société à mission par rapport à la loi, parce qu'on va, va plutôt focusser sur la raison d'être. La définition elle n'est pas forcément très claire, hein, la raison d'être. Les statuts peuvent préciser une raison d'être constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle a longtemps affecté des moyens dans la résolution. Donc ça veut dire qu'en gros, euh, ça fait, jour, euh, on définit sa raison d'être comme on veut aujourd'hui. Alors, bien sûr, il y a des guides euh, et il y a des personnes qui, euh, qui peuvent vous aider, mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore vraiment euh, de, de recul sur ces questions-là. Et la, la, pour les entreprises qui veulent être encore plus engagées, on a la qualité de société à mission. La grande différence, c'est que votre raison d'être, vous allez l'inscrire dans vos statuts et que ça va devenir opposable. Donc, et avec tout, tout plein de, de, de règles. Donc ça, c'est quand même un, extrêmement intéressant. Euh, c'est un mouvement de fond pour moi. Et c'est l'entreprise, ce statut qui, qui, à mon avis, euh, va euh, être de plus en plus poussé par le législateur. Euh, il y avait le sixième baromètre de, de la communauté des entreprises à mission avec, euh, avec des représentants du gouvernement et qui ont... à ah, cinq minutes Oh là là, ça va trop. Bon. Alors, <rire> voilà. Donc, alors, qu'est-ce que c'est la raison d'être Je vais aller très, très vite. Euh, la raison d'être, de quoi parle-t-on En fait, je vais vous prendre un exemple historique. C'est celui de JFK, euh, qui avait une vision un peu idéale, et c'est ça qui nous aide à construire sa raison d'être en tant qu'entreprise. Sa vision, c'était que l'homme marcherait sur la Lune. Et en fait, il a mis en place les programmes Apollo, la, les missions Apollo, et dont la raison d'être, c'était de permettre à l'homme de marcher sur la Lune, de construire une fusée en fait. Et en fait, euh, alors... Euh <rire> Normalement, ça ne tient pas sur un t-shirt, mais disons que c'est après avoir fait tout ce travail sur la raison d'être, qui peuvent être des phrases un peu longues, en tout cas, c'est important d'avoir en tête vraiment ce qu'on vise comme monde idéal et comment avec son métier, on peut y contribuer, comment avec son entreprise, son cœur de métier, on peut y contribuer. Euh, et simplement, pour, pourquoi cet exemple, il est assez intéressant, parce qu'en fait, euh, ça vous permet de garder à l'esprit toutes les conditions qui font qu'une raison d'être, elle, euh, elle est valable. Donc en fait, elle est bien sûr euh, inspirante. <rire> Elle est, elle est moteur du changement, elle est claire, elle est crédible, elle est at adaptée au métier. Le programme Apollo, son métier, c'était vraiment ça, hein, de permettre à l'homme de marcher sur la Lune, déclinable, déclinable en objectif évaluable. Là, c'est clair, la, la fusée, ce qu'elle nous a permis <rire> d'arriver sur la, sur la Lune ou pas, sur laquelle on peut communiquer, c'est crédible, on peut communiquer en interne, en externe, et enfin, avec une démarche d'amélioration continue, en intégrant une dimension sociale, environnementale, voire sociétale. Euh, on discutera pas forcément de savoir si c'était euh, euh, respectueux de la planète d'aller sur la Lune, on en parlera euh, au cocktail. Euh, je vous donne juste deux exemples, euh, et après je te passe la parole, normalement, euh, sur des missions. Alors bien sûr c'est Ford, alors Ford c'est pas une entreprise française, donc on parle pas vraiment euh, de raison d'être, mais <rire> j'avais capturé, ça c'est une capture d'écran de leur site internet. Alors, regardez leur vision, et je ne porte aucun jugement, hein. et j'interviens là en toute humilité, je le redis à chaque fois, euh, parce que tout ça, c'est des questions bien complexes. Hein. Alors, Mais le cas de Ford est intéressant, regardez. Euh, sa vision, qu'elle affichait, devenir la première entreprise au monde de produits et services automobiles. Du coup, sa mission, euh, nous constituer une famille diversifiée, répartie sur l'ensemble du globe, du globe fière de son héritage, qui déploie une énergie passionnée pour proposer des produits et services exceptionnels. Donc, euh, C'est intéressant, je vous montre au niveau pédagogique, parce que du coup, ça se décline en objectifs très précis. Donc, il y a par exemple, augmenter les, les ventes de 50%, réduire son nombre de plateformes, c'est-à-dire euh, <rire> réduire le nombre de salariés aussi. Euh, et regardez, en 2023, si vous allez sur leur site aujourd'hui, ce qu'ils affichent, leur, raison, leur mission, contribuer à la construction d'un monde meilleur, où chaque personne est libre de se déplacer, de poursuivre ses rêves, nous visons la neutralité carbone d'ici 2050 et nous aspirons à nous procurer dans toutes nos matières premières de manière responsable. Alors, je ne sais pas si après c'est décliné vraiment et si c'est totalement authentique. Moi, je vous laisse juge. <rire> en tout cas, on voit bien la différence. Alors, euh, on a on, en fait, finalement, les sociétés à mission, il n'y en a pas tant que ça en France pour l'instant. Il y en a 1050, on a passé les, la cap des 1000. Et en fait, on a la chance dans le projet Priora. D'en avoir une, c'est la société Métista qui fait de la rénovation éco-responsable. Et regardez sa raison d'être, elle est déclinée en trois phrases. Je vous donne juste les éléments principaux, c'est euh, l'habitat est un élément fondamental à la vie humaine, donc on rénove, en la, la rendant plus durable et plus confortable. Après, il y a un aspect sur les hommes et les femmes qui y travaillent. Et après, il y a un aspect sur la manière dont ils utilisent, quelle, quelle matière ils utilisent. <rire> voilà, donc euh, ça vous donne un petit peu... Qu'est-ce que c'est que la raison d'être Et puis, je vais laisser la parole à Nathalie sur pourquoi ça peut être un levier d'innovation. Alors, très rapidement, effectivement, je vais vous redonner quelques chiffres complémentaires à ce que vous a donné euh, tout à l'heure, Virginie. Mais on voit bien, et vous l'avez compris ici, que ce qui nous intéresse à travers la raison d'être, c'est vraiment le sens que l'on va donner à l'action. Et ce qui va permettre également à vos collaborateurs, à vos salariés, à un moment donné, d'aller dans une même direction et dans un même sens. Donc on sent bien cette envie, cette volonté des entreprises de trouver, de redonner peut-être du sens à de l'action, ou tout simplement de, de, de retrouver une direction. Peut-être qu'il était là, c'était peut-être pas formalisé, mais en tout cas, on va montrer à nos collaborateurs un petit peu le chemin eh ben, Suivez-nous, quoi, venez avec nous, on vous indique la route et puis on mettra tout ce qu'il faut, les actions, le comment, le pourquoi, pour que vous puissiez nous suivre. Mais on va vous tracer une belle route, c'est un petit peu ça. Alors, pourquoi aligner cohérence, renforcement avec les parties prenantes Je ne reviens pas sur l'ensemble des parties prenantes, on va revenir peut-être tout à l'heure là-dessus. Juste quelques chiffres. Euh, le nouveau rôle, pourquoi un hein, levier d'innovation ben, Effectivement, pour 99% des chefs d'entreprise, la société à mission ici, donc on est plus loin, hein, sur ton troisième cran, et le modèle d'entreprise de demain. Alors, un petit bémol quand même, hein, c'est une enquête BVA qui a été réalisée donc, en 2021, avec un échantillon représentatif de 600 entreprises, de, de 10 salariés plus, mais simplement des chefs d'entreprise, quand, quand on les a interviewés, on leur a d'abord expliqué ce qu'était la raison d'être et la société à mission. Ce qui fait qu'il qu peut y avoir une influence sur ce taux de réponse. Hein, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. C'est-à-dire que en même temps, pour nous, c'est un chiffre qui est très fort, mais à nuancer également dans la mesure où on leur a expliqué l'intérêt de la société à mission. Euh, pourquoi Parce que ça a des impacts sur l'engagement. 88% des salariés estiment qu'en adoptant le statut donc de l'entreprise à mission, leur organisation va renforcer leur engagement face aux défis actuels en matière de RSE notamment. Donc ça va leur pousser davantage dans leur implication, dans la fidélisation et dans l'engagement et dans l'énergie qu'ils vont mettre au service de l'entreprise. Un autre élément de mettre en place la raison d'être, c'est la marque employeur, puisque pour 70% des jeunes, alors 70% des jeunes diplômés renonceraient. Alors c'est quand même assez fort à hein, une part de salaire pour travailler dans une entreprise à mission. Pareil, je, je modère un tout petit peu puisque l'échantillon a été euh, réalisé sur un, un échantillon en France. Euh, non, c'était lequel celui-là C'est sur l'enquête BBA ou pareil pour le mouvement des entreprises à mission donc c'est-à-dire qu'ils connaissent déjà les entreprises à mission donc ce qui peut aussi influencer et expliquer ce taux élevé mais ce qui est intéressant ici c'est de se dire finalement euh, pour les plus jeunes je je serais capable de, de, de en tout cas d'accepter une perte de salaire alors surtout dans les conditions actuelles hein, je reviens pas euh, sur le contexte aujourd'hui difficile en termes d'emploi je parle pas des retraites etc bref de l'inflation et de se dire pour pouvoir être dans une entreprise qui, dans laquelle je trouve plus de sens, qui me permettent de comprendre pourquoi je suis là. Et enfin, préférence des clients, 74% des Français qui ont donné la priorité dans leurs actes d'achat et de consommation aux produits et aux services d'une société à mission. Euh, pareil, à nuancer également, ça a été réalisé auprès de plus de 1000 Français de plus de 18 ans. Donc c'est un échantillon très large. Rapidement, euh, quelques résultats de la recherche et on va discuter... Non, je me suis trompée, là avec euh, Juliette tout de suite après. Donc nous avons interrogé quatre entreprises, alors je ne vais pas vous les décrire parce que ce serait trop long, mais dans des activités qui sont très différentes l'une de l'autre. Et ce qui est intéressant, en tout cas les premières quatre pépites que l'on a trouvées et que l'on va creuser un petit peu, c'est que la raison d'être dans les entreprises qu'on est allé rencontrer, euh, pour une des premières, donc c'est K et qui est une TPE, euh, pour elle, elle nous a, elle nous a clairement dit, c'est une boussole. C'est une boussole, c'est-à-dire que ça me permet d'avoir un élément de repérage et je sais où je vais finalement, maintenant je connais ma direction. Ce n'est pas que j'étais perdue avant, mais euh, j'allais un peu dans le nord, j'allais un peu dans le sud. Maintenant, je sais où je dois aller et je connais ma direction et je vais embarquer mes collaborateurs avec moi. Euh, deuxième élément, c'est que la raison d'être a permis de retravailler et de revaloriser les métiers. Alors notamment, c'est le métier de la fonderie ici, c'est-à-dire que le cœur de métier... Eh bien, le fait de discuter, d'échanger de avec nos collaborateurs sur la raison d'être, ça nous a permis de faire remonter cette notion de métier. Et que finalement, notre métier de la ponderie, on peut en être fier. Et quand notre collaborateur il vient le matin, il sait pourquoi il produit telle pièce et il en est très fier. La raison d'être, c'est un moteur d'engagement des salariés. Donc, le fils, est, euh, on est dans l'agroalimentaire. Hein. Ils font des produits laitiers à partir de Skir, donc Irland, islandais, avec une histoire derrière. Enfin, ce sont des jeunes entrepreneurs que tu as connus, hein, puisque <coughs> que tu as eu, que tu as incubé même. Euh, et alors, eux, ils ont démarré leur entreprise il n'y a pas longtemps, je crois qu'ils doivent avoir 27-28 ans. Et ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se sont presque posé cette question de la raison d'être tout de suite, pratiquement au démarrage de leur entreprise, en disant « mais, en fait, on va où Et ils arrivent à croître assez vite. Et enfin, on va terminer avec Juliette, un levier d'innovation pour réduire notamment les paradoxes entre... On est une entreprise ici, effectivement, c'est le cas donc, de l'industrie euh, et du coin que vous connaissez. C'est notre plus grosse entreprise dans notre échantillon. Et effectivement, entre le maintien de la rentabilité et des emplois et la protection de l'environnement, et eh bien finalement, ce qu'on en retient, c'est que la raison d'être nous a permis d'innover, d'aller beaucoup plus loin. Et euh, moi j'avais bien aimé l'idée quand on avait euh, échangé avec euh, euh, Juliette, c'était qu'on a laissé infuser ça petit à petit. Je l'ai retenu mais je le retrouve là dans ce que je relis. Et on y est allé comme ça par petites doses. On avait un cahier des charges mais on a commenté, tu me diras si je me trompe, par des actions opérationnelles, des petites actions, les gobelets. Et on, on a grossi mais on va en reparler tout de suite après. Merci. Euh, oui, peut-être rajouter que quand vous voyez le chiffre sur l'engagement des salariés, en fait, nous on l'a constaté avec cette entreprise où quand Puffiz affiche sa, son ambition même de faire évoluer tout un secteur dans l'agroalimentaire, les salariés se, se sentent vraiment embarqués et investis et sans dévoiler quand même de grands secrets, et on a parlé salaire aussi. Et donc, euh, et une dernière chose, je voudrais quand même dire, bah, avant que Juliette nous rejoigne, qu'on n'est pas obligé de travailler sa raison d'être pour avoir des démarches RSE, bien entendu. Et euh, bien sûr, Juliette, ne, avec le groupe Pracartis, ne nous a pas attendus pour développer vraiment des pratiques très très responsables. Et on a eu la chance de pouvoir travailler avec eux sur la question de la raison d'être. Euh, elle, elle va nous dire euh, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui sur la question de la raison d'être. Mais bien évidemment, ce n'est pas euh, euh, préalable. Et on peut aussi ne pas aller jusqu'à la qualité d'entreprise, de société à mission ou d'afficher sa raison d'être pour être totalement engagé face aux enjeux. Donc, Juliette, merci encore d'être là. Et ben, on te laisse t'installer. Et puis, c'est Nathalie qui va te poser quelques questions. Moi aussi, on est un peu un vieux oui, Parce qu'on travaille depuis plus d'un an sur la question de la raison d'être. Donc... Euh, Peut-être te présenter dans un premier temps, puis les questions. Peut-être te présenter dans un premier temps Oui, bien sûr. Donc euh, voilà, Juliette Chambé, je suis directrice communication et donc RSE depuis trois ans du groupe Pracartis, qui est un groupe industriel spécialisé dans les solutions d'usinage de précision, qui regroupe euh, dix sociétés, toutes des PME familiales, essentiellement basées en Haute-Savoie. Et, euh, et voilà, et moi je suis euh, très rapidement sur mon parcours à la base, moi je suis plutôt euh, ingénieur. Euh, et j'ai eu plusieurs métiers dans ma vie et il y a 4-5 ans j'ai fait un diplôme universitaire de communication des entreprises pour monter la communication de Pracartis et par ma sensibilisation, mon appétence aux problèmes sociaux et environnementaux j'ai commencé petit à petit, comme tu disais, à infuser l'idée qu'une démarche RSE dans le groupe serait importante et maintenant on voit qu'elle est, elle est indispensable. Et donc, on a entamé cette démarche il y a à peu près euh, deux, deux ans. Parfait. Voilà. Eh bien, écoute, ça tombe très bien, puisque j'allais démarrer sur la première question. Oui. Alors, je suis Emmanuel Cambresi, je suis euh, dirigeante euh, euh, d'une entreprise qui s'appelle Entre l'arbre et l'écorce, que j'ai créée euh, au mois de septembre 2022. Euh, et qui a vocation à accompagner euh, plutôt les PME euh, sur euh, toutes les thématiques euh, liées aux ressources humaines et, et plus globalement avec une volonté de, voilà, de, de participer, de contribuer à créer des, des systèmes vertueux en entreprise. J'ai été voir euh, l'agenda la, les, les, et j'ai vu ce sujet sur la vulnérabilité qui est un sujet pour moi euh, euh, sans peut-être le nommer euh, dans ma fonction de DRH, mais qui était vraiment au cœur de mes préoccupations, c'est comment je prends en compte euh, les fragilités de mes collaborateurs en tant que DRH, et notamment, euh, des choses qui peuvent être complètement indépendantes de la société euh, et donc des thématiques personnelles. Et je me suis toujours dit, mais OK, ça peut beau être personnel, à un moment ça a des répercussions dans l'entreprise et comment je peux en tenir compte. Je retiens euh, cette notion à la fois de vulnérabilité individuelle et vulnérabilité collective et comment l'un et l'autre se nouent Enfin voilà, comment l'un nourrit l'autre et inversement. La notion de valeur, voilà, qui est pour moi hyper importante et, euh, et comment on intègre ça dans nos entreprises. Et puis, euh, euh, ce dont Jimmy a parlé, sur l'écoute, en fait, euh, qui pour moi un des fondements de la vulnérabilité, c'est quelle place on laisse à l'écoute dans l'entreprise. Je m'intéresse de plus en plus à ouais les cellules d'écoute. Voilà, comment on met, euh, euh, comment on donne la possibilité à des cellules qui sont neutres en fait et qui sont en dehors de l'entreprise. Donc voilà, c'est des thématiques sur lesquelles je vais me renseigner aussi, euh, regarder un peu ce qui peut être fait euh, sur ces sujets-là. Jacques Chabot, directeur de la régie de quartier aix les Donc, Structure d'insertion, deux agréments, atelier chantier d'insertion, entreprise d'insertion. J'ai vu le mot vulnérabilité, euh, c'est euh, ce à quoi on est confronté tous les jours par euh, la majorité de nos publics, mais aussi l'envie de découvrir des outils ou de de voir comment c'est perçu, comment c'est formalisé. Parce que d'un côté, vous avez ce qui a été présenté, la recherche qui met des mots sur la vulnérabilité, Nous, on est confronté au quotidien mais sans se poser de questions et on le fait par, je veux dire, par intuition et par obligation. Donc à un moment donné, mettre les deux ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre dans le pot commun, qu'est-ce qu'on amène du terrain et qu'est-ce qu'on peut en retirer comme outil, je trouvais ça pertinent. On ne prend pas toujours le temps de bien formaliser et d'avoir euh, suffisamment de méthodes. Donc ce matin, j'ai vu qu'il fallait vraiment de la méthodologie pour euh, être plus efficace et pas avoir de déperdition. Mais J'étais venu avec l'idée préconçue que finalement, c'était les publics en accompagnement qui étaient vulnérables mais je me suis dit que les gens qui accompagnent le public vulnérable peuvent devenir vulnérables, et que si on continue, y compris le directeur qui pilote un peu tout ça, peut être vulnérable lui aussi. D'où cette idée qui a été mise d'un travail collectif pour l'individuel, je trouvais une bonne définition.